C'est le moment de partager ta création à ton entourage. Sélectionne une bulle et personnalise-la. Pour ce faire, clique sur la bulle choisie et accède au menu spécifique de cet objet en appuyant sur le bouton droit de ta souris ou de ton pavé tactile. Remplace l'image de base par une image évocatrice de la visite virtuelle de ton lieu d'inspiration. Sélectionne à nouveau la bulle choisie et insère le lien de ta visite sur cet objet. Lorsque toutes les personnes de ton groupe auront partagé leur création multimodale sur cette infographie interactive, tu pourras recourir aux stratégies de lecture et d'écoute de ton choix pour les apprécier.